Bonjour à tous, voilà je tenais à faire un, un petit message euh, comme vous avez peut-être pu le remarquer ces derniers temps il y a de plus en plus de chrétiens qui euh, dénoncent les gourous, les sectaires, les mouvements les organismes euh, qui en réalité, disons-le très franchement euh, sont euh, des mafieux et donc ces chrétiens euh, se font persécuter par ces euh, gourous, ces, ces leaders qui font des menaces, qui euh, tout simplement euh, n'aiment pas euh, que l'on dise la, la vérité. Et voilà, je tenais à faire ce message pour dire de ne pas euh, abandonner et de continuer en fait à dénoncer parce que le devoir de tout chrétien c'est de dénoncer lorsque il y a euh, des fausses doctrines qui circulent, comme par exemple les évangiles de prospérité, euh, le salut par les œuvres, euh, tout un tas de, de, de faussetés euh, que l'on peut voir dans les églises. Et euh, on est là avant tout pour euh, montrer à nos frères et à nos sœurs ben, ce qui ne va pas dans ces églises. Et euh, quand on a affaire à des gens euh, qui euh, ont un comportement qui n'est pas chrétien, euh, que ce soit des insultes, des menaces, euh, euh, de la colère, alors que c'est légitime de se poser des questions, c'est légitime de se dire de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans la vérité, Eh ben, euh, il est de notre devoir de dire de sortir de ces milieux euh, qui sont faussement bibliques, car ils ne sont pas bibliques. Ces milieux sont euh, en fait là pour euh, se faire de l'argent sur le dos des, des fidèles euh, qui sont euh, pour la plupart euh, aveugles. Et voilà pourquoi euh, il faut continuer. Il faut continuer à, à combattre, parce que c'est le devoir. Euh, la parole de Dieu elle a été instituée pour que les hommes euh, puissent connaître la vérité, puissent être euh, dans l'amour, puissent se repentir, l'amour envers ses frères et les sœurs, bien entendu, qu'ils puissent connaître aussi euh, Jésus-Christ, qui puisse connaître tout simplement ben, ce qu'a fait Jésus-Christ il y a 2000 ans en arrière, hein, que Jésus-Christ aussi dénonçait les pharisiens, que Jésus-Christ aussi il a été persécuté, d'ailleurs il a été crucifié, il a même été tué, mais que notre Seigneur a été ressuscité et qu'aujourd'hui ben, il vit à la droite de son Père. Que euh, notre combat, ça consiste à faire en sorte que la parole de Dieu, elle soit intacte, telle qu'elle est, et pas que des euh, pasteurs se servent de ces paroles pour euh, s'enrichir sur le dos des fidèles et euh, avoir un message trompeur. Donc il faut se méfier des loups ravisseurs, il faut se méfier euh, des loups qui sont dans la bergerie. Lisez votre Bible, moi j'ai juste un message à dire, c'est de lire la Bible. À ceux qui sont aveugles, à ceux qui euh, euh, défendent ces, ces, ces faux pasteurs, bah de lire la Bible et euh, de regarder s'ils sont conformes. Regardez s'ils sont conformes à la parole de Dieu. Est ce que le parler en langue euh, c'est conforme? Non, c'est pas conforme, parce que le parler en langue aujourd'hui, c'est pas du Shabbabar au blablabla. Le parler en langue, c'était des parler en langue intelligible, c'était des, des langues euh, euh, qui étaient euh, connues, qui étaient comprises. Ce pas des langues bizarroïdes, là, charabia, comme on voit dans le milieu pentecôtiste. Regardez un tout petit peu ce qui se passe en ce moment dans ces églises. Euh, les, les, les prières de bénédiction sur la richesse. Dieu va te guérir Dieu va te bénir financièrement. Euh, si tu donnes suffisamment d'argent à ces pasteurs-là, Dieu il va te bénir, mais si tu ne fais pas la dîme, si tu ne fais pas les offrandes, euh, Dieu va te maudire, il va te, il va te rendre malade, tu vas avoir des démons, tu vas être possédé. Voilà ce que, ce que, ce que nous on, on, on dénonce. On dénonce tous ces, tous ces races de vipères, parce que ce sont des races de vipères, euh, qui tordent les écritures et qui euh, euh, terrorisent les, euh, les chrétiens qui sont mal affermis qui sont aveugles qui ne lisent pas leur bible alors moi je ne jette pas la pierre sur eux moi je ne suis pas venu pour, euh, pour faire le juste parce qu'en fait quand euh, euh, nous on fait ça pour l'amour on est là pour que les gens aient l'amour de la vérité puisque c'est l'amour de la vérité qui doit être prêché en premier et bien sûr que quand nous on dénonce c'est pour que nos frères et nos sœurs sortent de ces milieux là on n'est pas là pour euh, euh, flinguer euh, qui que ce soit, on n'est pas là pour flinguer les chrétiens. On est là pour leur montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les milieux évangéliques, et notamment les milieux pentecôtistes, les milieux euh, charismatiques, les milieux œcuméniques. Euh, quand on voit euh, aujourd'hui euh, ces pasteurs bling bling euh, qui euh, viennent euh, euh, faire des, des, des fausses prédications, voire même des fausses prophéties, c'est notre devoir de, de vous dire que non, ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Alors voilà, je fais un court message pour dire à ces frères et à ces sœurs qui les défendent bah de lire leur Bible, de lisez vos Bibles, et mettez-les, mettez-les en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Et regardez si cela est conforme par rapport aux Écritures, avant d'attaquer des frères et des sœurs comme par exemple André Saloum comme euh, Nice pour Jésus, comme euh, d'autres frères et sœurs, hein, que je ne peux pas les citer, parce que, euh, voilà, euh, c'est des frères et des sœurs qui sont connus, qui euh, sont dans l'amour de la vérité, euh, qui dénoncent les faits, qui dénoncent les faux pasteurs, euh, comme moi aussi je dénonce quand je peux, et voilà, il ne faut, faut pas se, se méprendre. Euh, nous sommes dans les temps où il y a des faux pasteurs, des faux prédicateurs, il y a des faux prophètes, il y a des fausses églises, et nous sommes, nous sommes là pour dénoncer, parce que le chrétien, ce n'est pas celui non plus qui est aveugle. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être à nouveau aveugle. Donc voilà, je tenais à faire un court message. Euh, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis ben, que ce message puisse être partagé autour de vous. Euh, soyez tous bénis. Au revoir.